Chandaille. Chignon. Chandail et chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard jalles Martine, je suis ton podcast. Non. Non. C'est pas vrai. C'est impossible. Si. Et n'oublie pas de mettre un pouce bleu. C'est de la bombe Abonne-toi Chandail et chignon